Sur la colline des apparitions en 2012. Il y a maintenant 5 ans, le 1er et 2 septembre 2012, à Medjugorje, sans pluie depuis au moins un mois et demi. Il y a eu de nombreux feux plus ou moins isolés derrière la montagne, et dans les champs de Medjugorje, et dans la région environnante. La zone est si sèche, qu'il ne faut qu'une petite étincelle pour déclencher. Un feu hors de contrôle en quelques minutes. En sortant de la messe, qui était vers midi, les gens remarquaient une forte fumée dans la direction de la colline des apparitions. À mesure qu'ils se rapprochaient, ils ont vu qu'il y avait un feu sur le côté droit, en arrière de la statue de Marie. Vous pouvez voir sur la photo les flammes encore petites à une bonne distance. Lorsque le vent a soufflé, ils ont observé que les flammes sont devenues plus grandes et ils ont commencé à s'étendre en direction de l'emplacement du lieu de l'apparition. Il y avait beaucoup de pèlerins. Ils ont été arrêtés le long des sentiers et sont restés debout à côté des magasins. Les flammes continuaient à se rapprocher de la statue de Notre-Dame. La photo montre que le feu se rapproche de la statue. On peut voir sur cette autre photo que le bras de la statue de Marie a été brisé et que le nez est endommagé. Les flammes qui sont à côté ont au moins 10 mètres de haut. C'est à ce moment-là que le feu s'est arrêté, apparemment miraculeusement. Le feu a changé de direction et ne s'est plus approché de la statue. Le feu était à environ 40 mètres de la statue de Notre-Dame. I'm Si vous avez aimé, j'ai environ 200 vidéos de miracles fini. Cliquez sur le lien. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur la photo ronde. Et si le cœur vous en dit, la statue de la fin de la vidéo est en vente. Regardez dans la description sous la vidéo, il y a un lien.